bonjour bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue pour cette nouvelle séance euh, du programme seconde jeunesse aujourd'hui avec euh, clément donc euh, la semaine dernière vous aviez Maude, avant vous aviez sophie là aujourd'hui c'est clément euh, qui va euh, vous proposer une séance de stretching il vous en dira un petit peu plus euh, dans, dans quelques secondes. Alors, on est ravis de vous retrouver ce lundi matin avec, euh, avec beaucoup de soleil euh, chez vous, j'espère. En tout cas, chez nous, il fait beau. On est dans les Ardennes euh, et il fait, euh, il fait très, très beau. Euh, on espère que vous allez passer de nouveau un, un bon moment avec nous. On a euh, La semaine dernière, au niveau technique, ça s'est très bien passé. On, on espère que ce sera la même chose aujourd'hui. Normalement, on a fait en sorte qu'on ait une très bonne connexion. Donc, on croise les doigts aussi de votre côté parce que c'est vrai que c'est gênant quand on est perturbé par les, les soucis techniques. Donc, logiquement, ça devrait bien se passer. Il y a Muriel qui nous dit bonjour. Déjà, bonjour Muriel. Euh, Muriel qui, qui est une fidèle d'été indien. Euh, en tout cas, on reconnaît de toute façon les noms. Hein. Là, il reste les, les, les fidèles qui sont qui sont là chaque semaine. Euh, Thérèse qui, qui est en train de nous écrire aussi. En tout cas, on est bah, on est content de vous retrouver. Bonjour Thérèse. On est content de vous retrouver pour cette cette séance là. Euh, donc séance de stretching. Vous allez voir, c'est euh, ça va être aujourd'hui un peu plus calme, mais euh, ça va vraiment être centré sur euh, sur les étirements, les assouplissements pour vous sentir bien pour pour la semaine la semaine qui démarre. Quelques points de, de sécurité. Euh, donc Évidemment, je vous le dis, chaque semaine, euh, prenez une bouteille d'eau à côté de vous hein, pour vous hydrater régulièrement. Clément va vous proposer des pauses, hein, donc vous pourrez vous hydrater, euh, surtout si vous êtes dans une pièce où il peut faire un peu chaud avec le soleil qui tape, hein, c'est possible. donc euh, Prenez vraiment bien une bouteille d'eau avec vous, vous avez le temps là encore, hein, vous pouvez aller la chercher si, euh, si elle n'est pas près de vous. Prenez aussi un téléphone portable, on hein, vous encourage. Alors là, c'est évidemment en cas de, de vrais soucis de santé, euh, mais d'avoir un téléphone à côté de vous, c'est toujours préférable, puisque là, on est dans un, un format où on ne vous voit pas. Donc, euh, euh, il faut prendre des précautions en plus. Euh, et puis, évidemment, on vous le dit chaque semaine, n'allez hein, euh, pas au-delà de vos forces. Euh, si à un moment, vous sentez que musculairement, c'est trop difficile ou alors que vous ventilez trop aussi, hein, vous êtes trop essoufflé, euh, vous pouvez vous arrêter, il n'y a pas de souci. Il euh, y aura des pauses, donc vous pourrez reprendre euh, en cours de route. Euh, donc Aujourd'hui, ce ne sera pas une séance trop difficile, donc euh, ça devrait aller, mais euh, gardez ça toujours en tête, euh, de ne pas aller vers la douleur ou euh, la ventilation trop importante. Sur le plan technique aussi, euh, si euh, vous connaissez des problèmes de, de coupure, si vous ne voyez plus Clément ou si vous ne l'entendez plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas à gauche, le bouton « Aide » avec le point d'interrogation de votre écran. Euh, ça va vous proposer notamment de rafraîchir la page euh, et ça peut permettre de résoudre des soucis temporaires de, de connexion. Euh, donc, on espère que vous n'en aurez pas besoin comme la semaine dernière, mais bon. Euh, on vous le dit quand même. Euh, parfois, il faut juste rafraîchir la page. Donc, le bouton en bas à gauche, le bouton aide. Et puis, avant de passer la parole à Clément, euh, bon, vous êtes des habitués, donc vous devez le savoir, mais euh, je le redis quand même. Vous avez le chat. Hein, donc, euh, en haut à droite, vous avez euh, un trait vertical avec une petite flèche qui va vers la gauche ou la droite selon que le chat, le chat est ouvert ou fermé. Donc euh, bah pour Muriel, Thérèse, Fabienne, Régine, vous avez déjà mis des, des messages. Bruno qui est en train de donc là, euh, alors une fois que la séance sera commencée, euh, ce sera moins facile, mais euh, pendant les pauses, oui. n'hésitez pas à nous dire euh, comment ça se passe aussi. Hein, euh, Est-ce que les, les exercices vous conviennent, sont trop difficiles, trop faciles? Euh, là, pour Clément, pour s'adapter, il est obligé d'avoir vos retours par écrit hein, parce que euh, on n'a pas le, le son ou l'image. Donc euh, n'hésitez pas à, à expliquer aussi euh, s'il y a des, voilà, des choses à adapter, il euh, n'y a pas de soucis, c'est à nous de nous adapter à vous, hein, donc euh, là il faut le faire par l'écrit. Euh, voilà, bah, écoutez, on, moi je vous dis à, à tout à l'heure, hein, Pierre, bonjour à toute l'équipe, bah, merci Pierre, super Bruno, bonjour Bruno donc moi, je vous dis à tout à l'heure, je reste connecté en cas, de, en cas de souci et puis je reste avec vous sur le chat. Et puis, je passe la main à Clément qui va, vous, qui va vous expliquer la séance et qui va vous faire vivre cette séance. Allez, à toi Clément. Merci Benjamin. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de stretching. Euh, donc euh, un petit peu différente de ce que vous avez vécu euh, évidemment euh, précédemment avec, avec Sophie, avec Mode euh, donc là on est sur du stretching je vous explique un petit peu ce que c'est avant de commencer euh, et ce qu'il faut savoir en fait c'est que le stretching c'est vraiment un moment pour vous un moment de, de bien-être, un moment de, de détente et euh, donc pour ça il faut que vous soyez plutôt dans un espace où du moins vous ne soyez pas euh, euh, dérangé par l'environnement euh, donc, euh, euh, s'il y a du bruit à côté, etc., il faut que vous soyez dans un espace ou plutôt euh, au calme. Si vous voulez mettre de la musique, euh, vous pouvez aussi. Une petite musique, euh, euh, évidemment, euh, plutôt de relaxation, de méditation, etc. Ça peut aider aussi à se concentrer euh, sur le travail qu'on va faire. Donc, environnement calme, ça, c'est important. Euh, des habits, euh, des habits euh, comment dire euh, Confort, évidemment, ne soyez pas en jean, évitez euh, évitez ce ce type d'habits, plutôt euh, des habits stretch, survêtements. Vous voyez, moi, j'ai je suis en t-shirt et j'ai en dessous un, un survêtement, ça c'est très bien. Euh, les chaussures, plutôt des chaussures euh, bien bien lacées pour éviter les pertes d'équilibre, ou alors en chaussettes, ça ça marche très bien aussi. Les chaussettes ou à pied nus, c'est encore mieux à pied nu pour vraiment ressentir les sensations. Euh, et donc le l'objectif des étirements du moins du stretching, c'est d'essayer de vous détendre grâce à des postures que je vais, euh, qu'on va faire ensemble, tout simplement. Et donc pour ces postures-là, on va faire du, des postures en fait statiques, c'est-à-dire qu'on va cibler une, une zone musculaire. Euh, je vais vous les indiquer à chaque fois. On va cibler des articulations, des zones musculaires. On va, je vais vous indiquer des postures et vous allez maintenir ces postures pendant une vingtaine de secondes. À peu près 20 secondes, euh, il ne faut surtout pas que ça déclenche de douleur, c'est ce que Benjamin a rappelé un petit peu tout à l'heure, c'est à dire que euh, ne déclenchez pas de douleur, donc le tiraillement doit se faire, ça doit être doux, vous devez sentir un petit tiraillement, dès que vous sentez le petit tiraillement, vous maintenez la position pendant 20 secondes et ensuite on relâche, c'est à dire qu'on va tendre le muscle pendant 20 secondes et ensuite on va le relâcher, ça va lui permettre de garder son élasticité. Voilà, tout simplement. Euh, et surtout, pas d'à-coup, c'est-à-dire que la, la phase statique, on ne bouge plus. Ne faites pas d'à-coup pour modifier la position. Vous pouvez la modifier pour tiraillez un peu plus ou tirailler un peu moins, mais ne faites pas d'un coup, c'est très important. Et le plus important des conseils, c'est de ventiler, respirer, ne restez pas en apnée. Ça, c'est le plus important. Euh, peu importe par la bouche, par le nez, ça se fera naturellement, mais ne soyez pas en apnée. Euh, L'apnée, c'est vraiment pas bon pour, euh, vous savez, hein, pour euh, l'oxygénation des muscles, etc. Il faut apporter de l'oxygène aux muscles pour qu'ils puissent fonctionner. Euh, voilà, moi, j'ai à peu près tout dit sur euh, les recommandations. Euh, moi j'ai prévu une chaise derrière moi ici euh, puisqu'il y aura des postures qui vont se faire essentiellement debout et aussi grâce à une chaise euh, voilà, on va commencer par un, un petit échauffement malgré tout, même si ça reste du stretching, c'est-à-dire qu'on va faire de la mobilisation articulaire pour échauffer un petit peu les articulations, parce qu'on va quand même tirer sur les muscles, etc. Donc, un petit échauffement, ensuite des postures, et puis on verra en fonction du, du temps qui nous reste pour peut-être faire des exercices d'autograndissement euh, avec un petit peu de, de technique de respiration. Voilà, j'espère que vous êtes prêts chez vous. Euh, et puis, bah, c'est parti. Musique chez vous, petite musique calme. Et puis, on commence tout de suite par l'échauffement. Et prenez une bouteille d'eau à côté de vous pour euh, vous hydrater euh, tout au long de cette séance. Donc, euh, sur vêtements, tout simple. Hein, moi, j'ai des, des baskets, elles sont lacées, t-shirts. Comme ça, je peux faire vraiment tous les mouvements euh, que je veux. Juste encore un petit détail. N'hésitez pas, évidemment, à commenter euh, les postures, etc., sur le chat, euh, pour qu'on puisse réagir, euh, que moi, je puisse adapter les postures, tout simplement, s'il y en a que vous ne sentez pas trop ou euh, que vous n'arrivez pas à faire les postures. Je modifie, je prends la chaise, j'enlève la chaise, etc. De, dans tous les cas, on ne va pas au sol. Ça, c'est très important. C'est tout est fait debout ou alors sur chaise. Voilà. Je reprends mon contenu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Euh, mon petit mémo. Et voilà, c'est parti. Alors, euh, j'agrandis un petit peu. Pardon, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et voilà. OK, c'est parti. Euh, je vous propose de commencer un petit échauffement. On commence par les chevilles et puis on va remonter au fur et à mesure de cet échauffement. Euh, vous pouvez évidemment prendre la chaise sur le côté pour avoir un appui. On va mobiliser les chevilles. Pour mobiliser les chevilles, tout simplement, vous allez lever un talon pour se retrouver en pointe de pied avec une seule jambe. Et on alterne avec l'autre jambe. Donc, ce sont juste lever les talons, baisser les talons, lever le talon, baisser le talon. Et on alterne une jambe sur deux. Et en fait, la pointe de pied, elle reste toujours au sol ok et cette flexion en fait de cheville et de genoux va permettre bah, tout simplement de commencer à échauffer euh, du moins les membres inférieurs les genoux et puis les chevilles et donc ce que vous pouvez faire c'est essayer d'aller chercher de plus en plus loin dans la flexion de cheville voilà. okay. donc on a euh, flexion extension de genoux flexion extension de cheville sur ces deux mouvements. Hop. Maintenant que vous maîtrisez ce mouvement, vous pouvez euh, lier un petit peu plus, c'est-à-dire avoir un moment où je vais quasi être sur les pointes de pied et j'abaisse un talon. Deux pointes de pied, enfin, les deux talons en l'air, je repose. Je repose. Un petit peu comme si pour ceux qui ont... Euh, qui sont adeptes de la pratique d'activité physique. Il y a le stepper. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce mouvement-là. C'est un petit appareil qui est posé au sol. On a l'impression de monter des marches. C'est exactement le même mouvement. Ça permet d'échauffer euh, le, plutôt les membres inférieurs. OK. Encore un petit peu. C'est vraiment pour réveiller, euh, réveiller les jambes. OK. Parfait. Ah. Reposer les talons au sol. Mettez la chaise sur le côté. Là, on n'en a plus besoin. Exercice suivant, c'est une mobilisation du bassin. Donc, on monte tout simplement l'articulation du bassin. Vous allez mettre vos mains sur vos hanches et effectuer des mouvements de rotation du bassin d'un côté et de l'autre. Donc, mon bassin, il va bien devant moi, sur le côté, derrière, sur le côté, etc. etc. Donc, vous allez bouger de plus en plus ce bassin. Alors là, c'est vraiment une très grosse articulation de bassin. Tout est inséré dessus, quasi, sur le corps. Vous avez euh, le, bah, la colonne vertébrale, évidemment, euh, tout ce qui touche les muscles, les, euh, les os euh, des membres inférieurs. Donc là, c'est une très grosse articulation qui mérite amplement d'être échauffée pour cette séance. Donc, choisissez un sens de rotation. Moi, j'ai choisi euh, le sens des aiguilles d'une montre. Et euh, vous allez pouvoir modifier... Évidemment, le sens de rotation par la suite. <rire> si vous avez les hanches qui craquent un petit peu, c'est normal, c'est de la mobilisation articulaire. On est en train de bouger les articulations dans tous les sens, les, euh, les fémurs, euh, la colonne vertébrale, etc. Il y a tout qui bouge, les tendons, les ligaments, etc. Si ça craque, a priori, c'est plutôt normal, ne vous inquiétez pas. Allez, changer de sens. Hop, je me mets de ce côté là pour que vous puissiez voir donc sur le côté hein, vers l'avant sur le côté vers l'arrière etc pour ceux qui sont adeptes euh, euh, souvenez vous de ce mouvement de hula hoop avec le, le cerceau autour du ventre pour le faire tenir exactement le même mouvement ok on est bon pour le bassin ça marche exercice suivant donc on remonte Articulation suivante, les épaules. Donc, laissez vos bras le long du corps. Et euh, tout simplement, vous allez hausser les épaules, baisser les épaules. Hausser les épaules, baisser les épaules en gardant les bras euh, relâchés, tout simplement. Donc, hausser, baisser, hausser, baisser. Donc, allez-y doucement, d'accord C'est un échauffement. De toute façon, ce ne sera pas plus intense que ça. J'ai envie de dire c'est l'échauffement qui sera le plus intense dans cette séance. Puisqu'après, on va passer sur des postures plutôt statiques. C'est du stretching. Là, on prépare le corps à effectuer des postures. Oh. Donc, essayez d'aller chercher de plus en plus loin sur les épaules en l'air et essayez de relâcher vraiment le plus possible les épaules. Là. Essayez de tirer les épaules vers le bas. Okay. Remontez. Et relâchez les épaules. Tirez. Et relâchez. Okay. Mouvement suivant pour les épaules. Maintenant, on va les faire bouger en rotation. Donc, vers l'avant, Donc, je monte et je fais bouger mes épaules à la fois vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Voilà. Ça, c'est un mouvement de rotation. On est vraiment en train de mobiliser l'articulation des épaules dans tous les sens. Donc, Gardez les bras euh, détendus. Voilà, les épaules devant, les épaules derrière, en haut, en bas. Voilà, changer de sens. Euh, je ne sais plus. Moi, c'est vers l'avant ou vers l'arrière, je ne sais plus. Si ça craque, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas déclencher de douleur quand même. On est sur du bien-être, sur de la relaxation. Donc, N'allez pas forcément chercher plus loin ou trop loin dans les mouvements. C'est vous qui gérez l'intensité, l'intensité. c'est vous qui gérez le mouvement, d'accord C'est vous qui gérez l'articulation, n'allez pas chercher des amplitudes que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller chercher. Voilà. Ok pour les épaules. Euh, et dernier mouvement, c'est un mouvement un peu plus global, la chaise sur le côté. Tout simplement, vous allez effectuer, donc écartez un petit peu les jambes, OK, pour être bien stable sur vos appuis. Fléchissez un petit peu les genoux et tout simplement, vous allez rapprocher vos mains devant vous. Levez les mains vers le plafond, bras tendus, et vous allez les relâcher bras tendus sur le côté. Une espèce de mouvement de soleil. Ok, vers l'avant, montez les bras et relâchez les bras sur le côté. Allez, encore une fois. Okay. Même chose, mais avec un seul bras. Comme ça, vous allez pouvoir accompagner le mouvement. Donc, bras tendu, le bras au-dessus de la tête et accompagner le mouvement pour aller chercher loin derrière. Voilà. Encore une fois, là, ça fait vraiment un arc de cercle très grand. OK. Encore une fois. OK. Super. Changer de bras, évidemment. Allez, chercher. Devant, au-dessus, et lorsque la main passe au-dessus de la tête, vous pouvez tourner les épaules pour garder votre main euh, en visu, c'est-à-dire que vous regardez votre main du début jusqu'à la fin. Dernier mouvement. Ok. Parfait. Nous avons terminé l'échauffement. Euh, je n'en profite pas pour faire une pause, mais hydratez-vous, prenez une bouteille d'eau. OK. Et puis, vous pouvez boire un petit coup. <rire> Parfait. Alors, je vous propose pour cette euh, séance peut-être d'initiation pour ceux qui n'auraient jamais fait de, de stretching. Pour ceux qui sont déjà initiés. Et eh vous allez peut-être apprendre de nouvelles postures. Je vous propose pour cette séance de commencer tout simplement comme l'échauffement, c'est-à-dire du bas et on va remonter au fur et à mesure jusqu'à la nuque. Euh, donc, premier muscle que nous allons étirer, ce sont les mollets, d'accord Donc, le tiraillement va être essentiellement sur ce muscle-là, derrière la jambe, d'accord La jambe, c'est cette partie-là, je fais un petit peu de technique. Euh, le mollet ici, d'accord Le muscle qui vous aide à vous mettre sur la pointe pied. Asseyez-vous sur votre chaise, confortablement. Rapprochez-vous sur le bord de l'assise, donc les fesses au bord de l'assise. Okay vous allez euh, tendre les deux jambes, donc talon au sol, un talon, deux talons au sol. Okay Et tout simplement, vous allez mettre la jambe droite, vous allez la mettre sur la jambe gauche. Donc en fait, le talon va se positionner sur la pointe de pied. Et dans cette position-là, l'objectif, je rappelle, étirement du mollet, donc du mollet de la jambe qui est au-dessus. Et pour sentir le tiraillement sur le mollet, vous allez tout simplement euh, tirer la pointe de pied vers vous, d'accord Mais sans, sans les mains, vos mains restent sur la chaise, c'est vous qui allez ramener la pointe de pied vers vous. Et en ramenant cette pointe de pied, vous allez sentir le tiraillement derrière le mollet. Lorsque ça tire suffisamment, ni trop ni moins, vous ne bougez plus, maintenez la position pendant 20 secondes, tout simplement. Et pendant ces 20 secondes, pensez à respirer, à expirer, inspirer. Voilà, il faut laisser aller l'air. Le plus bénéfique serait de prendre des inspirations de plus en plus longues. Après, voilà, c'est euh, vous qui gérez, il faut juste respirer, ce sera déjà très bien. Relâchez la tension. Donc, pointe de pied, relâchez. Posez les deux pieds au sol et inversez le, le tiraillement. Donc là, on va tirer le mollet de l'autre côté. Talon sur pointe de pied. La pointe de pied qui est au-dessus, tirez-la vers vous. Okay Jusqu'à sentir le tiraillement au niveau du mollet. Lorsque vous sentez le tiraillement, maintenez la position. Et relâchez vos épaules. Toute la journée, on est comme ça. Là, prenez du temps pour vous. Relâchez le haut du corps aussi. Il n'y a qu'une zone qui est tendue. C'est le mollet. Le reste du corps est détendu. <coughs> Ventilé. Relâchez. Et pour que les étirements, évidemment, soient bénéfiques, il faut le faire deux fois. Donc, reprenez la première position, jambe droite sur jambe gauche, talon sur pointe de pied. Ramenez la pointe de pied vers vous. Moi, je sens ici le tiraillement au niveau du mollet. Ça me suffit, je maintiens la position pendant les 20 secondes. Le reste du corps est relâché et je ventile. la pointe de pied, relâchez les pieds et inversez la position. Donc, jambe gauche sur jambe droite, talon sur pointe de pied. C'est la position de base, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, ça tire déjà dans cette position-là. Si vous sentez déjà le tiraillement sans tirer la pointe de pied, c'est parfait. Pour ceux dont ça ne tire pas trop, vous pouvez modifier la position. Donc, pointe de pied vers soi, les deux jambes restent tendues. Ça tiraille, je maintiens. Et pour ceux qui veulent vraiment se concentrer, ce que je rappelle, c'est vraiment un moment pour soi ici, là, c est, c est, vous êtes basé sur vous, votre corps, vous pouvez fermer les yeux pour imaginer, vous concentrer sur la zone qui est tiralie C'est très important. Relâchez. Ok, Très bien. Donc voilà, on vient de faire une première position. On a, tiraillé, on a senti un tiraillement au niveau d'un muscle, en l'occurrence les mollets. On a, vous, avez fait, pardon, des vous avez fait une posture, d'accord Vous avez modifié la posture pour tirailler un muscle. On a tendu le muscle pendant 20 secondes, ok euh, Et ensuite, on relâche le muscle. C'est ce qui permet de relâcher le muscle, c'est le stretching. Une position statique, on tend le muscle pendant certaines secondes, pendant un temps un donné, pendant 20 secondes, et ensuite pour que le muscle derrière puisse se relâcher, tout simplement. Et ça va permettre de gagner en élasticité, etc. Il y a énormément de bienfaits euh, au stretching. On enchaîne avec une deuxième position. Bon, on va en faire plein. On a une heure hein, de, de stretching. Donc euh, pensez à boire entre temps. C'est très important. Deuxième position. Euh, on va remonter, nous allons faire les quadriceps. Pour les quadriceps, mettez-vous debout. Vous allez vous servir de la chaise euh, comme accessoire, c'est-à-dire vraiment pour euh, éviter les pertes d'équilibre. Donc, euh, Mettez votre main en appui sur le dossier. Euh, vous allez être en équilibre sur un appui. Donc, C'est pour ça que je vous demande déjà de vous préparer à être en appui sur une, une chaise. Hein. Ça peut être un mur, évidemment, ça peut être un meuble. Le meuble que j'ai ici pourrait très bien faire la tête. La chaise, en l'occurrence. Euh, donc, les quadriceps, ce sont, je rappelle, hein, les muscles qui sont devant la cuisse. Ici. Okay. Donc, on va les étirer, évidemment, un par un, les deux en même temps. Ça va être compliqué, vous allez voir. Euh, tout simplement, vous allez, donc, position de base, vous allez attraper votre cheville. Donc, plusieurs, euh, plusieurs possibilités pour faire ça. Soit vous avez la souplesse nécessaire et vous attrapez votre cheville. Okay. Et l'objectif est de tirer talon fesses Pour okay. se retrouver dans cette position-là. Si c'est un petit peu trop compliqué, je ne sais pas si vous avez les bras trop courts ou les jambes trop longues, par exemple, euh, vous pouvez attraper votre pantalon. Ça suffit, pantalon, pour tirer talon-fesse. Si c'est encore trop loin, vous avez peut-être l'opportunité, si vraiment vous êtes peut-être raide, j'en sais rien, vous n'arrivez pas à aller chercher votre cheville, vous pouvez toujours utiliser un élastique, une ficelle, une corde. Vous a, vous mettez autour de votre cheville et vous attrapez la corde et vous tirez votre cheville vers l'arrière. Dernière possibilité, lever le genou, tout simplement, attraper votre cheville et tirer votre cheville vers l'arrière. Voilà. Tout simplement. Et donc, dans cette position-là, je suis en appui sur un pied, en appui sur la chaise pour éviter les pertes d'équilibre. L'objectif, sentir un tiraillement sur la cuisse qui est euh, euh, sur le genou, enfin la cuisse ici, du genou qui est fléchie. Et pour ça, vous allez tirer talon fesses Si ça ne tire pas assez, vous pouvez basculez le genou vers l'arrière. Tout simplement. Dès que vous sentez le tiraillement, maintenez la position. Et essayez de rester bien droit. Évitez les erreurs de placement avec le genou qui part sur le côté. Essayez d'aligner les deux genoux. D'accord. C'est la position de base. Relâchez. Faites de l'autre côté. Donc, chevilles, pantalons, cordes élastiques, peu importe. L'objectif est de ramener euh, talon vers la fesse, ok, pour sentir le tiraillement au niveau de la cuisse. Donc le muscle qui est devant, c'est un muscle puissant le quadriceps, d'accord Il vous aide à monter des escaliers, il vous aide à faire énormément de choses, à la marche, à, à vous abaisser, etc. Donc il, il est, c'est un muscle très fort donc qui mérite vraiment vraiment d'être étiré euh, peut-être un petit peu plus. C'est-à-dire qu'au niveau du tiraillement, vous pouvez aller peut-être chercher un petit peu plus loin. D'accord Pour que le tiraillement soit peut-être un petit peu plus fort que, que par exemple le mot. <coughs> ok. Relâchez. Nous allons faire une deuxième fois les quadriceps. Donc, cheville, Donc, vous pouvez monter le genou aussi. Hein. Ou alors, euh, pour ceux qui ont encore plus de difficultés, peut-être, hein, vous pouvez euh, poser le pied sur la chaise, sur le, vraiment sur l'assise de la chaise, pour pouvoir après, euh, tout simplement, euh, attraper votre cheville, tirer vers l'arrière. Et là, je n'ai vraiment pas de problème de perte d'équilibre. Et je vous conseille vraiment, pour ceux qui sont, euh, qui sont à l'aise avec ce type de position, je vous conseille quand même d'avoir une main... Euh, sur, euh, sur un appui parce que si vous lâchez évidemment votre main, on est plutôt sur un exercice d'équilibre plutôt que euh, sur un étirement vous allez être concentré sur votre cheville et vous allez faire des mouvements comme ça vous allez perdre l'équilibre donc main en appui et j'étire et pensez à ventiler il y a énormément de choses à savoir mais voilà, zone de tiraillement et respirez ce sera déjà très bien pour cette séance. Relâchez. Dernière position pour les quadriceps. Évidemment, la jambe qui est en appui au sol, gardez-la tendue, d'accord Parce que si vous fléchissez, là, c'est le quadriceps qui, qui travaille, celui-là. Donc, euh, jambe vraiment tendue pour limiter euh, le travail de l'équilibre aussi. Ok, relâchez. Parfait, on a terminé pour les quadriceps. Pensez évidemment à vous hydrater. Euh, je reviens juste sur les mollets. Peut-être que certains d'entre vous, ou certaines, ont des crampes. Les crampes, c'est vraiment une sensation très, très, très désagréable, euh, souvent liée au manque d'hydratation, évidemment. Et euh, en général, elles euh, arrivent aussi, pendant la nuit, moi ça m'arrive aussi, à avoir des crampes aux mollets. Donc là, c'est vraiment le muscle qui se contracte. Euh, Vraiment, ça fait une boule. Comme vous avez ce type de douleur, de, de choses qui arrivent, tout de suite, euh, si ça arrive évidemment au mollet, c'est euh, évidemment faut étirer le mollet. Donc, tirez votre pointe de pied. Même si même si vous êtes allongé dans votre lit, tirez votre pointe de pied comme ça. Vous verrez, tout de suite, ça va soulager, euh, soulager la tension. Mais euh, l'étirement de base, voilà. Euh, le mollet. On l'a vu tout à l'heure. pieds Ok, on a fait les quadriceps, les mollets quadriceps, je vous propose les ischios jambiers, ce sont les muscles qu'il y a derrière la cuisse, d'accord Toujours travailler en, en équilibre, hein. on, fait, euh, on fait une zone, on, on, on, fait un, on en fait un autre. Okay. Alors, pour étirer le jambier on va le faire évidemment l'un après l'autre, je commence par la jambe droite, donc deux jambes tendues, okay. vous pouvez évidemment prendre la chaise, hein, J'essaye de prendre l'habitude de le faire aussi. Euh, les deux pieds sont parallèles. Vous allez planter le talon. Donc jambe droite, le talon est au sol. Donc les pieds sont décalés. Pardon. Ok. Et tout simplement la jambe qui est derrière, vous allez la fléchir. Ok. Pour, alors attention, on ne va pas trop partir en arrière. Hein, vous fléchissez, mais vous descendez plutôt vers le bas, donc pas vers l'arrière, mais vers le bas. Et vous allez vous pencher un petit peu vers l'avant. Et en vous penchant vers l'avant, c'est le paramètre, d'accord, qu'il faut modifier pour sentir le tiraillement. Donc le tiraillement, il va se faire derrière le genou de cette jambe-là, d'accord. Donc jambe tendue, talon au sol, pointe de pied elle est relevée, mais elle est neutre, d'accord. Ne tirez pas votre pointe de pied vers vous, c'est la, la pointe de pied est neutre, talon au sol, ok. Et vous allez fléchir un petit peu la jambe et en vous penchant vers l'avant, tout de suite vous allez sentir le tiraillement au niveau Ischio. Maintenez la position pendant les 20 secondes. Donc là, il est, il est un petit peu plus... Euh, euh, il travaille parce qu'on a le on a la, le genou qui est fléchi ici. Donc le quadriceps, c'est un petit peu en tension. Mais bon, on est sur 20 secondes. Donc, euh, voilà. c'est, n'est pas trop intense non plus. Vous pouvez vous servir de votre main pour être, avoir un appui supplémentaire. C'est ça que je veux dire. OK Relâchez. Évidemment, changez de côté. Donc, jambe gauche devant, talon sol, jambe droite derrière, et fléchis. Et tout simplement, vous allez vous pencher vers l'avant. Et euh, ça va faire une bascule, en fait. Vos fesses vont descendre vers l'arrière. OK Et euh, tiraillement derrière le genou. Lise aujourd'hui. <coughs> Maintenez la position pendant les 20 secondes. Attention au tiraillement, ni trop ni moins. Un petit peu, ça suffit. Si vous avez des difficultés à, à, à sentir le tiraillement, dites-le moi dans le, dans le chat. Je modifie la position. Il y a plein de positions pour chaque étirement. On peut le faire sur chaise, debout, euh, euh, assis, au sol, il y a énormément de pression. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous, vous avez des difficultés, vous comprenez pas trop ce que, ce que je dis, vous n'arrivez pas à le reproduire, dites-le moi, on modifie. Donc, changez de jambe, jambe droite, oui. okay talon, sol, la pointe de pied, on n'y touche pas, fléchissez un petit peu la jambe qui est derrière, penchez-vous un petit peu vers l'avant et tout de suite, vous allez sentir le tiraillement derrière le genou à vous de gérer le paramètre intensité du tiraillement, ni trop ni moins, et pensez évidemment à respirer. Relâchez, changez. Deux côtés. Dernier côté pour les ischios. Okay. Donc, je fléchis moi un petit peu la jambe qui est derrière. Je me penche un peu en avant. Je sens le tiraillement derrière tout de suite. Je ne bouge plus. Ne faites pas tout à l'heure, je parlais d'un coup. Surtout, éviter les à C'est de faire ça. Hein. C'est de, de, de tirer le muscle de plus en plus. Non, Non, c'est vraiment une fois que vous sentez le tiraillement, vous verrouillez la position, vous ne bougez plus pendant les 20 secondes. C'est très important. Ok, parfait. Relâchez doucement. Prêt. Ischio c'est bon, fini. Je vous propose un, bah de monter, hein, tout simplement. Euh, ah, J'en modifie un, hein, je n'avais pas prévu de le faire, mais il me paraît quand même important. Euh, Asseyez-vous sur votre chaise pour étirer, tout simplement, les fessiers. Les fessiers, c'est des muscles aussi qui sont vraiment puissants, qui sont forts et qui peuvent, être confl euh, qui peuvent faire conflit et c'est-à-dire qu'ils peuvent être source de douleur, tout simplement. Euh, comme, elles, comme les, les fessiers et les fesses sont insérés sur le bassin, le bassin il modifie vraiment toute la, toute la posture. Et euh, quand on, on a des, des raideurs aussi au niveau des, des fesses, ça arrive. Euh, les fesses peuvent être aussi source de, donc de conflits, elles tirent un petit peu trop de leur côté. Les muscles, c'est ça, hein, c'est chacun qui tire de son côté. Et lorsque deux muscles sont en conflit, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tire plus que l'autre, ça va créer des douleurs. D'accord Entre les deux muscles. Il y en a Un qui va être hyper tendu, l'autre qui va être relâché. Et celui qui est tendu, il va, il va créer des douleurs. Donc, les fessiers peuvent être des fois source de douleurs au niveau du dos. Donc, comment étirer les fessiers C'est tout simple. Asseyez-vous sur le bord de l'assise. Euh, première phase de l'étirement, vous pouvez tendre une jambe devant vous. Et l'autre jambe, tout simplement, vous allez euh, ouvrir votre genou sur le côté. C'est-à-dire... Mon talon, il est sur mon, sur mon tibia. Okay Et dans cette position-là, vous allez essayer de sentir le tiraillement au niveau de la fesse. Si vous ne sentez rien, moi, dans cette position, je ne sens rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon talon de plus en plus haut sur la jambe qui est tendue au sol. Là, mon talon, moi, il est sur mon genou. Si pour vous, ça tiraille au niveau de la fesse ici, vous maintenez la position. Pour ceux que ça ne tiraille pas, allez un petit peu plus loin, c'est-à-dire tirer un petit peu plus votre talon. Moi, mon talon, il est sur ma cuisse. Si ça ne tire pas assez, j'en fléchis. Et là, dans cette position-là, en général, vous sentez le, le tiraillement au niveau du fessier. A priori, dans cette position-là, on n'est pas trop mal. Donc c'est, voilà, il faut gérer la hauteur. Okay c'est la hauteur de, du genou en fait, qui fait le tiraillement au niveau du fessier. Là, a priori, moi, une... pour moi, c'est une bonne position. Pour vous, ça peut être cette position-là. Si le tiraillement est... est bon ici, maintenez la position comme ça. Chacun trouve sa... sa bonne position. Maintenez pendant 20 secondes. Relâchez et passez de l'autre côté. Donc, Si vous sentez que vous êtes un peu raide, vous avez du mal à aller directement mettre votre pied ici, tendez votre jambe et faites coulisser votre pied euh, sur la jambe qui est tendue, tout simplement. Voilà. Là, ici, a priori, euh, moi, si j'appuie un peu mon genou, ça tiraille un petit peu. Allez. Là, moi, ça tiraille bien. Je m'attends. N inquiétez pas, on fait deux fois de chaque côté. Donc, si la première phase n'avait pas trop senti, on le refait une deuxième fois. Relâchez. Refaites le premier côté. Donc, je vous rappelle, hein, jambes tendues. Faites coulisser votre pied ici sur le côté. Un petit peu comme si vous vouliez lasser vos chaussures, tout compte fait, c'est un petit peu le même mouvement. Hop. Là, je suis capable de lasser mes chaussures, sauf que là, le, le genou va quand même aller vers L'extérieur. Il faut ouvrir l'angle du genou pour sentir le tiraillement au niveau de la fesse. Petit détail ça tiraille au niveau de la fesse, le reste du corps est relâché, surtout vos épaules. <rire> Relâchez. Dernière fois, dernière position pour jambe gauche. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, dans cette position, ça ne tiraille pas. Ça ne tiraille pas assez. Vous pouvez appuyer doucement sur votre genou ici pour le faire descendre. Là, on le sent tout de suite. Mais évidemment, allez-y doucement. L'objectif, ce n'est pas, pas de forcer comme un âne sur les articulations. Là, on touche aux muscles, etc. L'objectif est de l'étirer, maintenir la position pendant les 20 secondes. Donc, allez-y doucement. Le tiraillement, il doit se faire progressivement. OK. Relâche. Levez-vous. Et étirement suivant. Donc là, on va s'attaquer un petit peu plus aux troncs, aux abdos, aux dorsaux. Euh, première position, vous allez écarter vos appuis. Les pieds sont parallèles, hein. ils ne sont, euh, sont pas en décalé, ils sont parallèles. Okay. Et euh, vous allez tout simplement mettre une main sur le côté de la hanche. Et avec l'autre bras, vous allez faire un arc de cercle, donc bras tendus sur le côté. Ok et lorsque votre main est au-dessus de votre tête, vous allez fléchir votre tronc sur le côté, côté opposé. Lorsque vous sentez le tiraillement sur le côté ici, maintenez la position. Là, il faut faire attention parce que si vous tirez trop, vous pouvez être un petit peu essoufflé. Donc, pour éviter ça, évidemment, allez-y doucement, fléchissez doucement sur le côté et dans l'action, de l'étirement, ce n'est pas un ratatinement sur le côté. Au contraire, il faut se grandir. Donc, allez chercher loin vers le plafond. Votre main, elle va chercher loin là-bas. Loin vers le plafond, en diagonale. Et vraiment, l'objectif, c'est d'ouvrir toute la chaîne costale ici. De, du bassin jusqu'aux épaules, voire même triceps aussi. Et maintenez la position pendant 20 secondes. relâchez doucement, main sur la hanche et l'autre bras, effectuez un mouvement d'arc de cercle lorsque la main passe au-dessus de la tête, fléchissez un petit peu votre tronc et avec votre bras, allez chercher vers le plafond, vous devez vous grandir. Et là, on sent la différence entre le fait de ne pas faire d'action où mon bras, il est mort ici, là, je sens quasi rien. Par contre, si je commence à et tirer, chercher vers le plafond comme s'il y avait quelqu'un qui me tirait vers le plafond. Alors là, on sent vraiment la différence. Ça tiraille. Pensez à respirer, c'est très important, surtout dans cette position-là. Relâchez, deuxième fois, cette fois-ci côté droit. Allez, on fléchit un peu et n'oubliez pas d'aller chercher vers le plafond. Dernière fois, pour le tronc, le côté ici. Donc là, c'est à vous, je rappelle, hein, de sentir le tiraillement. Pour certains, ça va tirer dès cette position-là. Pour d'autres qui ont peut-être plus de souplesse, vous allez peut-être aller chercher encore plus loin sur le côté. Ça, c'est vous qui gérez. Moi, je vous propose les moyens de modifier la position pour accentuer le tiraillement. Après, c'est à vous de gérer le, le positionnement. Là, moi, dans cette position-là, moi, ça me tiraille. C'est très bien. Ok, relâche. Étirement suivant, donc là on a fait le côté, je vous propose de faire le dos. Euh, on va le faire assis sur la chaise. Il y a, il y a plusieurs possibilités pour celui-là. Je vous propose sur la chaise et si jamais euh, on refait une séance ensemble, je vous proposerai évidemment d'autres postures. Donc, les pieds à plat au sol. Moi, je suis positionné plutôt sur le bord de l'assise pour avoir le dos le plus droit possible. Donc, objectif, sentir un tiraillement entre les deux homoplates. Okay mmh. Les homoplates, c'est plutôt le, les articulations qui sont en haut de l'épaule, à derrière. L'objectif est de sentir un tiraillement entre les deux omoplates. Et pour ça, en fait, on va, je vais vous indiquer une position et vous allez essayer de visualiser en fait, vos, vos propres homoplates et qu'elles partent sur le côté. Okay Donc vous allez vraiment faire un espèce de, de, de ramener un petit peu les épaules vers l'avant pour étirer le dos. Pour faire ça, donc gardez ça en tête, les omoplates qui partent sur le côté de votre dos. Okay. Euh, vous allez entrelacer vos doigts, okay. vous allez inverser les pommes de main, donc pommes de main vers l'avant. D'accord. Et tout simplement, vous allez pousser, ou du moins ramener vos bras devant vous, et au fur et à mesure que votre dos va se pencher, vous allez relâcher votre tête entre vos épaules. Lorsque votre tête est relâchée, c'est là que vous allez essayer de faire glisser vos omoplates sur le côté. Donc, vous allez faire le dos rond, tout simplement. Okay le dos rond pour essayer de sentir les omoplates qui glissent sur le côté. D'accord. Allez, essayez de sentir ça. On va le refaire deux fois de toute façon pour essayer de bien comprendre où se situe le tirail. Donc, le dos rond, la tête est relâchée et les omoplates glissent sur le côté. Relâchez doucement. Ouah. Et on va le faire une deuxième fois. Donc, évidemment, il est possible de le faire autrement. C'était étirement. Là, on pourrait le voir une autre fois. Si vous avez des difficultés avec celui-là, n'hésitez pas à, à commenter et je, je le modifie. Pas de commentaire, ça veut dire que vous y arrivez. <rire> Allez, c'est parti. Entre vos doigts. OK. Paume de main vers l'avant et. Tendez vos bras vers l'avant, relâchez votre tête entre les bras et essayez de faire ressortir votre, les omoplates, de les faire glisser sur le côté. Et évidemment, ventilez. Relâchez doucement. Restez assis. Ce qui est très important sur le. Quand on fait des positions et quand je dis relâchez, ne, ne relâchez pas évidemment tout rapidement d'un seul coup. Euh, faites-le progressivement, faites-le doucement. Euh, évidemment pour éviter de se blesser, etc. C'est très important. Ok. Étirement euh, suivant. On va revenir un petit peu plus bas. Un étirement qui, qui nous est beaucoup demandé, c'est étirer le psoas. J'explique ce que c'est que le psoas. Peut-être vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout. Le psoas, c'est pareil. C'est un muscle qui est un petit peu contraignant. C'est-à-dire qu'il est inséré sur euh, le bassin, ici, entre la jambe, sur le pubis. Okay Donc, il est inséré ici et il va remonter sur le côté des abdos. Et en fait, ce psoas, il est... Euh, très important aussi ou très intéressant de l'étirer parce qu'il va être aussi source de conflit. Lorsqu'il va trop tirer, il va euh, provoquer des douleurs au dos. Donc pour ceux qui sont sujets au euh, l'obagie chronique, euh, je vous conseille vraiment d'étirer euh, évidemment les membres inférieurs, donc ça va être quadriceps, ischio, euh, fessiers, c'est vraiment les trois gros muscles à étirer, évidemment les muscles du dos. Et euh, le psoas a ah, pas oublié le psoas parce que euh, il peut vraiment être, euh, il peut nous enquiquiner si je puis dire pour pas dire euh, d'autres choses, mais euh, voilà, il est, il est source de conflit et il peut provoquer des douleurs pour les tirer. Donc on va essayer de ressentir le tiraillement ici sur le sur le entre la hanche et le pubis, d'accord, le, le, le muscle qui est ici. Donc attention parce que euh, il, il s'inflamme vite, le tiraillement il vient très vite, donc essayez de jauger, de ne pas y aller euh, trop rapidement, de, de y aller doucement Alors, euh, pour ça, vous allez vous mettre donc, une jambe devant, une jambe derrière les deux pieds sont au sol, les deux jambes sont tendues, jusque là, tout va bien donc là, dans cette position là, on va ressentir le tiraillement de la jambe qui est derrière ici, pour pouvoir ressentir ce tiraillement là, vous allez modifier la position c'est à dire, vous allez fléchir le genou de la jambe qui est devant donc en fait vous allez tout simplement vous pencher vers l'avant ne vous penchez pas vers l'avant restez droit et dans cette position là vous allez fléchir de plus en plus la, le genou qui est devant et en fait votre bassin vous allez peut-être même vous pencher un petit peu vers l'arrière ok alors pas trop non plus hein, ne vous penchez pas complètement vers l'arrière vous voyez mon talon il est décollé si je garde mon talon sol, c'est le mollet qui travaille donc vous pouvez décoller le, le talon c'est pas important mais ce qui est très important, c'est de rester bien droit, un petit peu penché vers l'arrière. Le genou, il se fléchit vers là. Et dans cette position-là, le fait que la jambe soit tendue, vous allez sentir le tiraillement du psoas. C'est le psoas ici qui tire. Maintenez la position pendant les 20 secondes. Pas évidente comme position. Vous pouvez évidemment vous tenir à une chaise, à un mur, à un meuble. C'est possible. On va pas le faire trop longtemps celui-là, relâchez. On fait de l'autre côté, donc pied devant, pied derrière. Les deux jambes sont tendues. Fléchissez le genou de la jambe qui est devant. La jambe qui est derrière reste tendue. Ok, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches pour garder votre, votre le buste droit. Penchez un petit peu vers l'arrière et basculez. Enfin, fléchissez encore plus le genou vers l'avant. Le talon se décolle, pas de souci. Et là, moi je sens tout de suite le tiraillement au niveau du, du PSOAS. Il n'est pas évident à sentir celui-là, je suis d'accord. J'essaye de vous expliquer à, à travers la caméra, c'est vraiment pas évident parce qu'il est très précis. Il est super précis comme tiraillement. Relâchez. Et on le refait une deuxième fois pour essayer vraiment de bien localiser le tirail. Jambes écartées, enfin jambes <coughs> appui alterné. Euh, les deux jambes sont tendues. Je fléchis le genou. La jambe arrière reste tendue. Le talon peut se décoller un peu. Et je me penche un petit peu. Je fais une torsion du, du tronc vers l'arrière. Tout de suite, ça tiraille. Je bouge. Inspirez. Ok, relâchez Donc doucement hein, pour revenir en position initiale et changer de côté. <coughs> Allez, je vous donne plus d'indications. C'est à vous d'essayer de, de vraiment de trouver. Modifiez un petit peu vos positions. Essayez de trouver la me votre meilleure position dans tout ce que j'ai dit pour sentir le tiraillement sur le bassin. Okay. C'est parti. Allez, maintenez la position pendant les secondes. Ok, relâchez, bah. Allez, on s'en fait un dernier étirement, cette fois-ci, plutôt pour les épaules. Euh, épaules et puis euh, le haut du dos, encore une fois. Euh, bras tendus sur le côté, ok, à l'horizontale. Donc, le, le bras reste sur ce plan-là, il sera ni en bas ni au-dessus, ok, il reste à l'horizontale, vous allez le passer devant vous, okay. côté opposé, et lorsqu'il arrive à la butée de l'articulation, c'est-à-dire que bah, vous êtes bloqué par, par l'articulation, vous ne pouvez plus aller plus loin, avec l'autre main, vous allez attraper votre poignet. Okay et vous allez accompagner le mouvement. Vous allez tirer votre bras vers vous, toujours bras tendu. Et il va y avoir une double action. C'est-à-dire, je maintiens la force vers l'arrière et en même temps, j'attrape mon poignet pour tirer mon bras sur le côté. Deux actions. Vers l'arrière et sur le côté. Et dans cette position-là, vous allez sentir le tiraillement au niveau de l'épaule et du haut du dos. Derrière. Ok. Donc, à la butée, j'accompagne le mouvement dans deux, dans deux mouvements. Enfin, j'accompagne la position dans le, le positionnement, la position à la fois vers l'arrière et à la fois sur le côté. Et maintenez la position. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ici c'est le deltoïde, d'accord Là, sur, sur les l'épaule. Un petit peu trapèze rhomboïde derrière pour ceux qui sont adeptes de l'anatomie <coughs> relâcher la même chose de l'autre côté donc bras tendu je le pivote côté opposé je suis limité je suis bloqué j'accompagne le geste à la fois vers l'arrière ok vers l'arrière et sur le côté Tout de suite, vous allez sentir le tiraillement au niveau de l'épaule. Relâchez. Allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Et ce sera bon pour cette séance d'étirement. On va pouvoir prendre quelques minutes à la fin pour que je puisse répondre à des questions, s'il y en a. N'hésitez pas à les poser. Ok, relâchez dernière fois côté gauche et ça sera bon pour votre séance de stretching de ce matin. Vous avez vu, le tiraillement est sur mon épaule. Du coup, j'ai relâché ma main puisqu'elle n'a pas lieu d'être tendue. Voilà, je relâche la main, le reste du corps peut être tendu, peut être même cet étirement-là peut être fait évidemment assis sur une chaise, tout simplement. Donc stretching très important pour garder de la souplesse, garder de la mobilité articulaire, peut-être enlever des raideurs. On n'a pas fait la nuque évidemment parce que ben, vous avez vu une heure de temps là, ça fait euh, on, il est 11h55. Une heure de temps, on a, on, on a vu, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étirements, je crois. Il faudrait euh, une heure et demie, deux heures pour vraiment tout faire. Il existe d'autres étirements, évidemment, pour la nuque, euh, pour, pour, pour d'autres groupes musculaires, pour le dos, on pas, il y a d'autres étirements à faire aussi. Donc, euh, donc, voilà, une séance de stretching, c est, c est, ça peut être long. Si on, fait, euh, si on veut faire tous les groupes musculaires, ça peut être très long. Donc, voilà, j'espère que ça vous a... euh... Bon, ben merci clément donc euh, oui on, on prend un petit peu de temps là pour euh, pour recueillir vos, vos remarques euh, si euh, voilà ce que vous avez pensé de la séance euh, euh, pour qu'on puisse euh, continuer à, à vous proposer des choses euh, adaptées qu'on puisse euh, continuer à progresser bon là techniquement euh, je pense qu'il n'y a pas eu de soucis c'est déjà euh, c'est déjà pas mal souvent euh, c'est quand même déjà ça donc là euh, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Donc, dites-nous-le aussi hein, s'il y a eu des coupures. Oui. Euh, moi, de mon côté, j'en ai pas eu. Clément non plus, a priori. Donc, euh, on espère que ça s'est bien passé euh, chez vous. Voilà, Muriel qui te dit merci, Clément. J'ai beaucoup aimé. Parfait. Pas de coupure de Thérèse. Et belle révision de l'anatomie, effectivement. Ah ouais. Effectivement, euh, on, a, on a révisé un peu. Euh, un peu les, les muscles, Exactement. le muscle pubis, pas top pour Pierre. <rire> le muscle pubis, ouais, ouais, qui n'est pas, pas un muscle, évidemment. Oui, tout à fait. Par contre, le, le, le psoas, euh, on a parlé du psoas. Oui, oui, pas de coupure à refaire, merci Fabienne. Très bien pour Régine, pas de coupure. Donc ça fait ça se fait du bien. Alors, combien, quelle taille vous avez pris en plus Ça Il va falloir nous dire, hein, vous mesurez votre taille, vous ah, nous oui. dites si vous avez gagné 1 cm, 2 cm, 3 cm. Ça, normalement, on gagne. On gagne. <rire> Et ouais, ça peut être un, ça peut être pas mal hein, En plus euh, de, de, de gagner un peu de taille. Oui. Euh, et les exercices, comment vous avez trouvé le Est-ce que ça a été difficile Ça a été euh, au contraire euh, assez facile. On a, avec Sophie, euh, si vous vous souvenez, hein, si vous avez participé, euh, les exercices n'étaient pas compliqués, mais il y avait euh, la, la chorégraphie, donc l'apprentissage qui est pas simple. Avec mot de euh, la semaine dernière. Euh, c'était euh, du renforcement musculaire, principalement, euh, mais avec moins de cardio que, que Sophie. Et puis là, aujourd'hui, c'était une, une séance euh, assez assez douce, hein, où on travaille un peu plus en profondeur aussi euh, les muscles. Donc euh, voilà, on essaie de trouver, euh, on essaie de trouver des, des nouvelles choses à vous proposer aussi. Fabienne, très très bien. Thérèse, super. Bruno euh, c'est bien, en plus on a des hommes, hein. c'est euh, mmh. appréciable. On a, vous, vous en doutez, on a souvent plus de femmes. Donc là, avec, avec Bruno et Alain et Didier, je crois. Et Pierre, ouais, on a eu pas mal d'hommes aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a Didier qui, euh, qui a demandé si, euh, si vous alliez recevoir le replay. Donc, euh, c'est le cas. Hein. Vous, euh, vous recevrez euh, à la suite de la séance, vous recevrez un email. Avec euh, avec le replay, donc vous pourrez revoir euh, toute la séance. Si vraiment le mail vous ne le voyez pas, euh, n'hésitez pas à, à nous à nous écrire hein, pour nous nous demander le replay. On pourra vous l'envoyer. Il sera également sur notre chaîne euh, YouTube. Je vais vous redonner euh, le lien vers la chaîne YouTube aussi, pour vous puissiez vous abonner si euh, si ce n'est pas encore le cas. Je vais vous le mettre tout de suite. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le lien vers notre chaîne YouTube. Donc vous retrouverez le replay aussi sur cette chaîne YouTube. Si vraiment vous ne voyez pas le mail arriver. Et puis, bah, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous êtes déjà presque 4000 abonnés sur la chaîne. Hein. Donc vous y retrouvez aussi d'autres vidéos. Et puis, euh, j'en ai... Je vous ai mis un lien avant le début de la séance vers notre blog et vers un nouvel article que l'on vient de mettre en ligne sur la souplesse. Mmh. Donc, ça, ça finalement, ça, ça, ça recoupe aussi le, le thème d'aujourd'hui. Donc, je vous redonne le lien vers le blog hein, et vous retrouverez en premier euh, l'article sur la souplesse. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez également aller voir les articles. Et dans chaque article, vous pouvez aussi. Euh, vous inscrire pour recevoir des notifications par mail à chaque fois qu'un nouvel article est mis en ligne donc ça c'est pareil si vous n'êtes pas dans les, dans les inscrits pour ces alertes vous pouvez vous inscrire bon bah écoutez on va vous souhaiter une bonne journée une belle semaine euh, merci Clément pour cette séance donc Clément bah, vous le retrouverez oui, oui, oui. Hein, euh, merci vous à vous. Re vous le retrouverez régulièrement euh, okay. euh, c'est vrai qu'on ne t'a pas présenté mais tu es enseignant à pas euh, pour être oui. indien donc euh, euh, vous vous retrouverez Clément très prochainement, merci Thérèse à bientôt, bonne journée, au revoir Régine oui. à bientôt Régine donc Thérèse et Régine, des, des habitués aussi euh, des séances du lundi Pierre également, euh, merci Pierre, merci beaucoup à vous et puis euh, voilà on vous, on vous dit à très bientôt, portez-vous bien, faites encore un peu attention euh, on va vers des jours meilleurs normalement et puis on va essayer de vous accompagner euh, chaque lundi matin au moins à très bientôt, au revoir, à bientôt Clément au revoir à tous, à bientôt